Allez, come back home Il y a un fin fumet de vent là, qui est supportable, qui n'était pas là les jours précédents. Donc on va pas traîner, c'était ça le message. La quête avant qui font des siennes, j'allais dire des leurs. Ce qui ne veut pas dire qu'elles font des diversions, mais qu'elles se manifestent. Je suis fatigué, pardon. Tout, tout, tout, tout. Rose mode 2. Je sais pas quoi vous dire sur le boulot ce soir, on a eu des histoires pas mal, mais. Euh... Qu'est-ce qu'on a eu il y a une personne qui a appelé pour sa fille addict en masse à tout plein de cochonneries malheureusement Alcool, drogue, mauvaise fréquentation, tout ça On a eu euh, aussi une dame vers Marseille Qui est quasi prisonnière chez elle Parce que son ascenseur est pété depuis 5 ans ça c'est pas incroyable T'imagines toi 5 piges elle a des problèmes de santé en plus, donc euh... ouais, non, mon, mon embrayage il va me lâcher là, je le sens. C'est atroce. Elle a des problèmes de santé en plus, donc elle peut pas toujours sortir et prendre les escaliers. Il y a quand même des escaliers, mais euh... elle pas forcément toujours les capacités, la forme pour les emprunter. Donc c'est hyper fluctuant, ça fait 5 ans qu'elle est dépendante de son état de forme pour sortir, c'est horrible. Mais ça en fait, l'icône là, j'étais persuadé que c'était une boîte de nid Mais si, non mais c'est une boîte de nuit. En fait, l'icône à cet étage là, c'est un Coworking Donc ce que j'allais dire, c'est que j'étais persuadé que c'était un, un, une boîte de nid en fait c'est un Coworking Et en fait non, c'est une boîte de nuit sur un Coworking, j'ai l'impression Pas enfin, au dessus d'un Coworking, j'ai l'impression Je sais pas, Toujours est-il, j'ai l'impression que ça tourne toute la semaine Faut que je m'arrête en fait en rentrant du taf Un petit peu au dancing Je suis arrivé, faut que je vous dise au revoir. Putain, faut que je me remette quand même dans le, le rythme vidéo quotidien parce qu'avant je vous disais au revoir une fois par semaine. Là je le fais tous les jours. Bon, bah, une fois de plus, merci de me suivre, de commenter, de, de participer à cette chaîne. Euh, merci d'être resté jusqu'au bout. Je pense qu'on se revoit demain. J'ai prévu d'aller au ciné. Je n'ai pas calé mes séances encore, mais je pense que je vais le faire. Donc j'ai la moto, je vous emmène avec moi. Voilà, d'ici là, passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Et puis à demain ou à très vite pour la prochaine